Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui Aujourd'hui je voudrais répondre à toutes les questions qui sont arrivées ces derniers jours concernant l'arrivée en Thaïlande et plus particulièrement l'arrivée à Koh Samui Est-il toujours possible de venir en vacances à Koh Samui Je réponds dans cette vidéo à cette question C'est parti Il savoir que depuis le 22 décembre, effectivement, la Thaïlande a cessé de délivrer les formules Test and Go qui permettaient, avec seulement une nuit d'hôtel dans un établissement spécial. Donc depuis le 22 décembre, ces formules-là sont suspendues. À partir de demain, 11 janvier, il est à nouveau possible de venir en vacances à Koh Samui avec une Samui Sandbox. Dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai les liens utiles, notamment vers l'article de Mike sur le blog Thailandi. C'est, selon moi, en langue française, le plus, le plus fiable. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo toutes les possibilités dans les différents secteurs de la Thaïlande. Je vous précise simplement qu'il est possible de venir à Koh Samui avec la Samui Sandbox. En quoi cela consiste-t-il Déjà, cela concerne les touristes vaccinés. Il faut également avoir réservé un vol international qui arrive soit directement à Koh Samui, soit qui transite par Bangkok. Les deux options sont possibles. La première option, vous arrivez avec un vol international. C'est possible, il y en a peu. C'est possible si vous arrivez par Singapour. Donc Par exemple, si vous prenez un vol vers Singapour et ensuite un vol Bangkok Airways, qui est la seule compagnie à le proposer à ma connaissance, vous pouvez arriver directement à Koh Samui. J'en ai repéré euh, les jeudis et les lundis. Donc il faut un petit peu chercher pour arriver à, à caler avec votre vol international, mais il y en a quelques-uns. L'autre possibilité, c'est de venir avec un billet euh, réservé intégralement Europe-Bangkok-Koh Bangkok, Samui sur le même billet. Un billet, qu'on appelle un billet packagé, et là il faut absolument que le vol euh, Bangkok-Kosamui soit réalisé avec un vol commençant par le chiffre 5, c'est ce qu'ils appellent les vols scellés, ce sont des vols où ils ne mettent que les personnes qui sont dans votre cas. Donc si vous êtes vacciné, si vous avez un billet international qui arrive directement à Koh Samui, vous avez déjà deux portes d'entrée pour venir en vacances à Koh Samui. Le troisième point, c'est bien sûr la réservation dans un hôtel agréé euh, SHA Extra Plus. Je mettrai la liste des hôtels agréés dans, mon, dans le descriptif de, de cette vidéo. Et là, comment ça se passe Vous allez devoir passer la première nuit dans cet hôtel, impérativement à Samui. Et ensuite, vous pouvez, si votre test PCR est revenu négatif, vous pourrez circuler dans le reste de l'île de, de Kosamui, mais aussi vous diriger vers Kopangan ou Kotao. Vous pourrez également, à partir de là, visiter le Anton Marine Park, sous réserve de choisir, dans les deux cas, des, des embarcadères de départ qui soient conformes à ce qui est présenté dans l'article de Mike sur Thaïlande. Si vous avez une maison à Koh ou si vous êtes hébergé habituellement à Koh vous ne pourrez pas faire autrement que de dormir dans l'hôtel, pour les sept premières nuits en tout cas. Durant votre séjour, vous aurez également un test PCR, le sixième ou le septième jour. Il vous permettra ensuite de voyager éventuellement directement dans toute la Thaïlande munie d'une autorisation délivrée par l'hôtelier. Voilà. Dans l'immédiat, je regrette de ne pouvoir vous accueillir dans ma villa puisqu'elle est occupée par des charmants hôtes. Mais je vous souhaite sincèrement de pouvoir profiter de Koh Samui pour vos prochaines vacances. C'est un résumé de l'article de Mike sur Thailandi, qui selon moi encore une fois est le plus fiable en langue francophone. Ou alors vous pouvez vous référer à celui de Richard Barro. Mais en tout cas, venir en vacances à Samui est à nouveau possible. La Samui Sandbox, plus les vols internationaux directs, vous êtes suivi sur votre parcours, quelques tests PCR, et ensuite vous pouvez séjourner et profiter de votre séjour à Kosami. Pendant ces sept premiers jours, vous pouvez circuler librement dans toute l'île, aller manger dans les restaurants et, et profiter de cette jolie île. De voilà, je sais que ces restrictions ne sont pas encore celles que vous espérez, mais néanmoins, elles permettent de venir en vacances à Kosamui. Je yeah. vous souhaite vivement de pouvoir venir en vacances à Kosamui prochainement. Je vous dis au plaisir de vous retrouver à travers d'autres vidéos. Bye bye